tu vois aujourd'hui on va jouer à quoi À monsieur crabe 2 ça s'appelle Monsieur Crabe. c'est un crabe rouge ouais c'est super il est super bien ce jeu c'est une application je vais vous montrer à quoi il ressemble il n'est pas que rouge c'est dans des petits cadeaux regardez Oh qu'est-ce que je fais il faut juste appuyer sur du bouton ah mais ça il je... faut juste appuyer le doigt avec le doigt il faut juste euh, taper taper beaucoup de faut juste taper avec le doigt pour le faire avancer c'est pareil Yeah. Regardez, vous avez vu. Avant, il était un peu compliqué, mais il est compliqué. Oh, oh mais j'en ai marre. Déjà, ça commence mal. Enfin! Oh il est la petite banane Enfin Ok qu'est-ce que je fais J'appuie. Je me calme J'en ai marre J'aime pas ce jeu Alors j'aimais bien mais j'aime pas Mais je Et aussi le crabeau rouges avec chapeau, et aussi on peut donner être... lui un peu de chapeau, crabe rouge. Et le but du jeu c'est de gagner les bébés. C'est juste de vendre les bébés. Et les bébés sont dans la cage. Ah j'ai pas compris. Mmm. Mmm. Mmm. un petit bébé c'est pas un bébé c'est un bout de oh un autre petit bébé vous avez vu comme c'est mignon c'est pas mignon c'est super mignon j'ai pas mon pas à chaque fois ça c'est un peu compliqué voilà. <rire> oui. Pardon. C'est super. C'est la crête du papa, les bébés. Ah, notre bébé! Notre bébé, j'ai livres, j'avais même pas vu ce petit bébé chou. Trop choupinou, C'est trop mignon! Oui, merci. Mon bout de j'arrive. Le bébé. J'ai perdu un bébé. Oh là là là là. Il me manquait un bébé. Vous avez vu dans les cadeaux, je disais 500 étoiles. Bah, de oui. Je regarde une pub pour gagner un cadeau. Ouais. C'est ma fin la plus courte c'est que trop de C'est hein. ah. pareil mon Merci 8. Merci. C'est du bon Voilà. Ah oh, moi j'ai joué en fait. Hein. De bleu, les pousser. Oh, la oh, lunette de crabe! <tout> Trop choupilou, poupou! -pou. Trop choupilou! Mais vas-y, je veux le crâne rouge! Je veux <rires> le crâne rouge! Le crâne rouge! Oh, y'a un bébé! Ne t'inquiète pas, mon chou, j'arrive! Espèce de. Espèce de poisson! Espèce de poisson piquant! Oh, mon chou, je suis là! Mon chou, mon chou, mon chou. Ah okay, je fais quoi en fait Non. Il va la plus. Je me calme pas. Je me calme pas. Pourquoi ça m'énerve Oui, merci. Mmh. J'ai perdu, perdu mon bout de chou. Je recommence, moi je vais avoir tous les bébés. Une espèce de crabe. Mais non, mais. Pourquoi tu fais n'importe quoi Oh non, mais sérieux Ce crabe, il sait rien faire. Merci. Mais je me suis piqué. Et pourquoi j'ai fait ça Viens, moi je me suis je me suis sérieux quoi Je m'énerve. quoi et pourquoi j'ai fait n'importe quoi parce que je ne suis pas concentré parce que je ne suis pas concentré allez on oh, s'en va je vais y arriver 1 2 3 les gars j'ai pas gagné merci Le truc qui est compliqué, c'est qu'il faut sauter. Il est compliqué. Merci. Oh mon petit chéri Je suis là mon chéri Je suis là mon chéri Je mon chéri. Oh, ça <tousse> Espèce de crabe je vais t'écrabouiller. Ah Il a mangé un bébé Tiens, Je veux t'écrabouiller mais j'arrive pas. T'es un de gentil, peu comme le méchant crabe qui sait Il va faire Tu sais rien faire, méchant crabe Mais je pas des crabe Oh mon amour Mon amour Mon chéri Mon chéri, chéri. L'engueuille, le bruit du crabe Oh, un message C'est très impressionnant Oh, enfin. Oh mais merci, vous êtes très aimable. Pas comme ça. Euh... Hum. Merci. Pourquoi je fais n'importe quoi Vous pouvez me le dire Calme pas, je sais pas pourquoi, parce que je suis stressée. Oh mon amour. Ah mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, J'arrive pas, c'est trop compliqué. Mais sérieux quoi, ça Je, je l'aime pas ce jeu. J'ai abandonné bébé, j'ai pas le choix. Sinon, je vais partir de tomber à cause du petit bébé. J'ai gagné! C'est un cuisine. Salut! Le jeu est terminé! J'espère que vous avez bien aimé ce jeu. Mettez des pouces bleus aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Sayonara! Ça <t 'en fait> nerf! It's a banana.